Comme je viens sur Internet que ici au pôle, pas beaucoup de temps, enfin une heure. Je dirais bien trois heures. Trois heures, euh, trois, quatre heures, ouais. 24 h 24 hein <rire> C'est tout le temps. Parfois, je fais mes devoirs sur Internet, enfin, je regarde des questions et tout ça. Enfin, pour m'aider, je vais sur internet parfois, mais sinon je suis sur YouTube, je regarde des vidéos et tout ça. Déjà le matin, euh, souvent je vais sur YouTube, je regarde des vidéos, ensuite euh, bah, je vais au lycée et euh, je, bah, je travaille. Et euh, pendant, les, pendant les pauses aussi, euh, je joue aux jeux vidéo avec mes, avec mes potes. Euh, je vais rarement sur les réseaux sociaux, puis je vais, vais sur euh, YouTube euh, aussi, mais Netflix le soir peut-être, des fois ça m'arrive. Je vais sur les, rése les réseaux sociaux tout le temps, avant d'aller en cours, après les cours, et même des fois le soir ou la nuit. Bah, ils n'aiment pas du tout les réseaux sociaux, mes parents. Euh... Ils critiquent beaucoup, en fait. Ils pensent que les jeunes passent trop de temps sur les réseaux sociaux, alors que bah, parfois, c'est pas forcément vrai. Moi, je passe pas tant de temps sur les réseaux sociaux, j'ai une vie sociale. Mais euh, je trouve que les anciens, ils ont beaucoup de clichés dessus. Euh, alors c'est vrai, il y a des chiffres euh, qui sont choquants, mais euh, ça veut pas pour autant dire que... On est une génération euh, qui ferait tout pour euh, avoir le plus d'abonnés, quoi. Enfin, à un moment donné... Euh voir la réalité quoi. Moi c'est normal. Enfin après c'est notre génération. Tout le monde est avec son téléphone. Puis même ma mère elle est avec son téléphone mais elle ne veut pas que moi j'y suis. Donc des fois je trouve pas ça juste. Donc après on se prend un peu la tête sur ça.